Bonjour à tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto qu'on m'a demandé un milliard de fois. Sans blague, vraiment, sans blague. On l'a demandé trop de Donc ce tuto, comme vous l'avez compris, c'est pour obtenir votre première traction. Donc si vous les avez déjà, tant mieux. Vous pouvez quand même travailler les exercices que je vais vous faire voir pour essayer d'en faire plus. Et si vous ne les avez pas, eh ben, je vous invite à essayer de faire ces exercices le plus de fois possible. Pour pouvoir essayer de les avoir bah, au moins, d'avoir au moins votre première. Si vous avez tout compris, eh ben, je vous invite à me sûre en y va. Déjà, pour la première chose, il faut que vous preniez votre barre largeur d'épaule, un tout petit peu plus large, d'accord Essayez de pas prendre trop serré, donc un tout petit peu plus large, d'accord Une fois que je suis ici, ok, je vais venir gripper ma barre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais venir serrer. Mon pouce et mes doigts, d'accord Je vais éviter de prendre juste ça parce que d'une part c'est insécuritaire Et en plus de ça, ça ne vous donne pas assez de grippe, d'accord Donc mettez bien votre pouce, ok Donc quand vous sautez sur votre barre, vous agrippez votre barre avec vos pouces et vos mains Et vos doigts en entier, d'accord dans cette position-là, vous allez trouver que, je me répète beaucoup, mais il faut absolument mettre un holo ou un engagement d'abdos. C'est vraiment la base de la base. Si vous ne mettez pas ça, si vous n'êtes pas engagé au niveau des abdos, bah, le reste ne sera pas forcément euh, efficient. Voilà. Je serre mes abdos, je serre mes fesses et je bouge plus. Vous voyez, j'ai placé ma barre. J'ai placé une barre sur le rack. Vous avez le droit de la sécuriser si vous voulez, mais bon, ce n'est pas forcément... Euh forcément très utile. Euh, ici, moi, je vais remettre le même écartement que j'avais sur ma barre en haut. OK Exactement la même chose. Je vais mettre dans le sol. Je vais mettre mon poids du corps dans le sol. Je vais mettre mes jambes tendues ici. Et je vais venir tirer de la même manière. Ça va refaire glisser mes jambes vers l'avant et je les remets en place à chaque fois. Ok, l'idée ici, c'est de mettre toujours mes coudes vers le sol et de simuler donc une vraie rétraction sans avoir à me porcher vers l'arrière de cette manière là, d'accord Je vais vraiment mettre tout mon poids du corps vers le dessous là je suis vraiment comme, comme une espèce de balançoire en fait, il n'y a pas de pression dans mes jambes mes jambes, on ne les touchera pas d'accord C'est juste mes bras et l'action de mon poids de, de l'action de mes bras qui vont me permettre la montée mes jambes, si elles ne sont pas engagées, ça va se voir tout de suite ça va très bien. ok là, là je suis à fond sur mes dorsaux à fond sur mes danseaux mais à dans mon bras évidemment parce que j'ai une grippe okay Et là, du coup, ce qui, ce qui est intéressant ici, c'est que je n'ai pas tout le poids de corps que je peux avoir quand je suis au-dessus d'une barre d'accord Dans l'idée, la deuxième option que je vous donne, qui est un peu plus difficile bien évidemment Puisque celle-là, elle est quand même relativement facile Dans l'idée, la deuxième, ça va être de laisser les jambes ici avec une jambe levée Là, j'ai plus de poids de corps et je vais devoir tirer vers le haut et relâcher Okay, vous pouvez changer, parce que du coup il y a une action, une action du psoas, d'accord Donc vous allez peut-être avoir un peu mal à la jambe, essayez de changer à chaque fois. Ensuite, la phase suivante c'est de prendre du lest. ce que je vais faire, c'est que moi admettons là je suis incapable de lever mon poids de corps, donc c'est forcément que soit je suis un poil trop lourd, ou soit la force de mes bras n'est pas équivalente à, la, à mon poids de corps, tout simplement, donc du coup là l'idée de cette vidéo c'est pas de perdre du poids, c'est plus de gagner de la force. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même exercice, exactement la même chose, mais on va se lester. Du coup, ça va donner ça. Là, j'ai pris 5 kilos, d'accord Je le mets dans mes hanches, je fléchis, je prends mes mains de chaque côté, comme tout à l'heure, il n'y a rien qui change. Je vais tendre mes jambes, j'engage mes abdos, et là, je vais venir tirer. Et là, la difficulté, elle est bien plus, plus grande, d'accord Mais ça me permet à la fois de pouvoir... Doser le poids que je vais mettre sur mes tractions, d'accord Et de pouvoir augmenter au fur et à mesure. Donc dans l'idée, là j'ai pris 5 kilos. La prochaine fois, peut-être que je vais pouvoir prendre 10. Je me mets dans mes hanches. Je me place sous ma barre, je me mets mes pieds comme ils étaient, et je peux tirer. L'idée, ce serait donc d'inclure à la fin de chacun de vos trainings un immo qui inclut une minute avec les pull-ups à la barre que j'ai fixée sur mes racks et une autre minute à la barre accrochée en hold avec un bon grip et en hollow. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En attendant, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook, deo.fit, et je vous dis à très bientôt. Ciao